Le projet photovoltaïque, eh ben donc il est né, euh, il est né avec le, le mandat d'être au bain, euh, donc en 2008. Donc euh, en fait quand elle est arrivée à la mairie, elle a fait un peu un état des lieux de de, de de la commune. Donc euh, ben, la richesse de Bellevesée, c'est quand même son environnement qu'il faut préserver à tout prix. Et elle elle a eu bien conscience aussi en tant que maire que plus ça va moins les communes ont des ressources qui viennent de l'État ou d'ailleurs. Et donc elle a essayé de, de, de de joindre les deux, c'est-à-dire euh, s'occuper du territoire de Belvezé, euh, y donner quand même une orientation euh, écologique, préserver la biodiversité euh, et, et tout le beau paysage qui nous entoure, tout en essayant de créer, de, de trouver des ressources. Et donc pour ça, naturellement, les parcs photovoltaïques se sont euh, profilés à l'horizon. Donc elle a commencé, euh, les premiers contacts ont dû être pris en 2009, pour finalement euh, mise en route du premier parc en 2014. 14. Donc ça a été un long, long chemin administratif où il fallait, d'abord euh, il a fallu vérifier que, euh, d'abord il, il fallait justifier le projet, donc le, le, la, la préservation de l'environnement, etc. Le, il y a un cahier des charges qui a été fait sur toute la zone nord avec euh, donc pour créer une zone de biodiversité protégée et dans cette zone donc s'insérer les parcs. Voilà, qui, était, euh, qui correspondait, puisque euh, sous les parcs, ça permettait d'ouvrir aussi le, le, le, le milieu, qui était complètement fermé par des, des chaînes de plus personne, enfin plus rien, plus personne, mais, mais même, à part les sangliers, il n'y avait pas grand-monde qui, qui, qui marchait là-bas au milieu. Donc, le premier parc est produit depuis 2014, et alors que je ne dise pas de bêtises, les derniers ont été inaugurés en 2017, il me semble. On voilà, euh, Cinq parcs en tout qui font euh, plus de 30 hectares au total. Avec les, les zones autour, bien sûr, euh, qui... Alors, les zones qui, qui sont aux abords même des parcs, donc les parcs qui sont euh, entretenus aussi par, euh, par Jean-Michel et son troupeau. Surtout son troupeau d'ailleurs. <rire> et puis ensuite, euh, l'intérêt des parcs aussi, c'est qu'en même temps, comme on met à disposition un sol, les, euh, les entreprises qui, euh, qui, qui, qui gèrent les parcs nous doivent des mesures compensatoires. Donc ce sont des mesures là aussi en faveur de la biodiversité. Donc euh, par exemple, un, tous les travaux qui ont été faits d'ouverture de, des milieux, le temps passe tellement vite que je ne sais plus, c'était en 2018, ouais. où vraiment il y avait toute une zone qui était extrêmement fermée, et là il y a eu euh, un gros gros travail de fait d'ouverture du milieu. Donc ça permet d'aérer de, de, la garrigue et de permettre à la faune et à la flore de revenir. Voilà. Il y a, alors, la dernière zone qui n'a pas été faite, c'est autour du Castellas, mais ça, c'est un peu compliqué, parce que le Castellas, c'est quand même fragile. Donc, commencer à vouloir couper des arbres, ce n'est pas forcément la bonne idée. Il y a un îlot de Sénescence qui est mis en place. Ça, c'est pour voir bah, comment évolue une forêt sans qu'on y touche, sans qu'il y ait intervention de, de l'homme. Il y a, des, il y a des, des, des nids qui sont mis aussi pour les chiroptères. Il y a des, euh, il y a des plantes particulières qui sont plantées pour euh, certains papillons. Et tout ça, en fait, c'est les des mesures compensatoires des parcs. Voilà. Quand le projet s'est fait pour justifier aussi de la, de la bonne intention de la commune de, de, de protéger sa biodiversité, voire de la favoriser de la développer, euh, le conseil municipal à l'époque s'est engagé à consacrer 20% des ressources du parc photovoltaïque à des mesures de biodiversité. Donc euh, quand le, le syndicat mixte des Gorges-du-Gardon s'est rapproché de la commune pour mettre cette placette d'alimentation, puisque tel est le nom, euh, la commune a accepté, non seulement de mettre à disposition le lieu, mais de faire la clôture, de faire le, le, le sol aussi, parce qu'il fallait quand même euh, une partie, euh, oui. cimenter une partie, parce qu'il faut bien mettre ça, les, les cadavres, quoi, de, carcasse, donc, hein. les carcasses, merci, de, de bestioles, il faut les mettre sur quelque chose de propre. Et, euh, et on a également financé tout ce qui est piégeage photo, puisqu'il y a des études qui sont faites euh, sur les vautours, la sur la placette d'alimentation. Voilà. Non, la cabane non donc ça c'est un projet qui a été fait en collaboration avec le syndicat mixte et gorges du gardon et c'est une placette qui a pas mal de succès quand même auprès des vautours <rire> ils mangent beaucoup quand même là haut et donc ça, ça permet ça permet aussi quand on va à un coup carrière de voir de magnifiques vols de, de rapaces voilà et puis la, la commune par exemple cette année a euh, L'année dernière a acheté pas mal de, de, de terres, et cette année a acheté du matériel agricole, puisqu'on a un, un, un très beau tracteur, Donc, euh, et Olivier va renouer eh bien, avec un, un de ses métiers qu'il avait avant, c'est-à-dire agriculteur, pour, et la commune va, elle, euh, planter déjà jachères fleuries. Alors pas que fleurie, ça sera sûrement aussi beaucoup mellifère pour euh, bah, encourager le, les abeilles à rester sur notre territoire et avoir de quoi manger. Voilà, ça fait partie des, des, des, des mesures qui peuvent être mises en place. Il a été, euh, après une discussion, euh, dit que ça serait un petit peu une maison de la biodiversité. Alors, y mettre quoi dedans Pour l'instant, ça reste encore un peu flou. Mais euh, en tout cas, euh, elle est destinée à, à accueillir des activités ou alors des gens qui travaillent ou je ne sais pas, mais qui a un rapport en tout cas avec la biodiversité, son développement, son étude, euh, un peu comme si euh, Belvezé, euh, qui est quand même euh, un peu protégé quand même par son environnement, était euh, un peu un laboratoire à ciel ouvert et, et on étudie. Quoi.